Allo à Youtube, comment ça va Alors on se retrouve aujourd'hui à Chiang Mai Je suis arrivée ce matin, là je suis à l'hôtel Je vais rejoindre des copines On va aller visiter un temple Je suis là pour trois jours Donc je vais vous embarquer avec moi Aujourd'hui, temple. Demain, je vais me faire un petit trek. Lundi, je pense que je vais me faire juste une petite journée de chill. Et le soir, je reprends l'avion en direction Bangkok. Je sais pas vraiment si j'aime bien ma coupe. Dubitative. Pas trop. Lundi j'ai ma journée parce qu'en fait, avec mon taf, j'ai bossé pendant un week-end. Du coup, ma bosse m'a donné une journée. Du coup, j'ai trois jours de week-end pour enjoy Chiang Mai. D'ailleurs, c'est au nord de la Thaïlande. C'est un peu genre les montagnes et tout. C'est pas du tout ambiance euh, plage. Bah, c'est une ville qui est genre réputée pour les traits, euh, voir les éléphants, tout ça, tout ça. Moi il va On est au temple de Là il pleut, Je suis pas une c'est trop beau. Regardez-moi. c'est l'entrée les gars. Juste avant ça, on s'est tapé tout ça. Je vous présente Eva et le mec derrière. Non Je présente pas. On commence à rentrer dans le marché. C'est là où il y a plein de trucs hyper stylés. Genre il y a des ceintures, il y a des. Donc, juste pour vous expliquer, en haut, en dessous du temps, il y a. Plein de petits shops tout le long de la rue, et ils vendent plein de trucs, j'ai acheté une petite pince sapillon, trop cute, 1 euro, c'est marrant parce que quand t'arrives, au début, ils te disent 250, et au bout de 3 secondes, ils descendent de 100 battes. alors là les gars, on est au marché, je vous montre. Là, t'as un stand de souche. Là aussi, on s'est pris des petits oui shakes. Et à ce qui paraît, il y a des meilleurs gyozas. À ce qui paraît. Incroyable, restez à prouver. Alors là, les gars, on a pris à manger du coup au marché de la viande, des gyoza, des brochettes, du sticky rice. On va le Incroyable. régaler J'en ai dans la chambre Et elle est trop cool Genre comparée au prix que j'ai payé et tout Elle est grave nice Donc je vais vous montrer ça tout de suite Là du coup c'est la chambre Petite armoire Un grand lit pour homme Petit bureau et ouais. cafu et tout Petite salle de bain Là surtout je pense que je vais aller prendre une bonne douche Et aller me coucher parce que je suis genre éclatée J'ai mal aux genoux partout et tout Et genre quand je suis fatiguée c'est une particularité que mon corps me propose Je vais me coucher parce que demain j'ai rendez-vous genre à... 8h du tam, 8h30 je crois bon alors comme vous pouvez le euh, constater j'ai pris un énorme coup de soleil euh, voilà, cette fois-ci alors là, pour l'anecdote, en gros l'été dernier, j'ai bien reçu chez une copine je me suis endormie, pris une soirée bien arrosée, j'ai une chaise longue de 9h du mat' je crois genre à midi qui a fait que je me suis retrouvée avec une énorme trace de maillot de bain genre blanche parce que j'avais un bandeau et là c'était tout rouge mais pour le coup ça tous les épaules, et là cette fois-ci on a une variante parce que j'ai une chemise sur le trajet, bah, cette fois-ci, je n'ai plus le bandeau, mais j'ai le carré. Voilà, euh, chaque année, j'innove un peu, puisque pff, boring, boring d'avoir juste un bandeau. Et sinon, là, je suis en train de me dire, est-ce que je me démaquille maintenant Ou est-ce que je vais boire peut-être un petit verre sur le rooftop Je viens de checker mes mails, et en fait, les potes, là, ils viennent me chercher à 7h. Sans vous dire que genre je suis en mode ah, euh, ça va faire quoi Ça va faire 8 heures de sommeil Ok je vais bien. En vrai vraiment, j'ai développé un truc là depuis quelques temps, c'est que j'adore avoir genre plus de 8 heures de sommeil alors que j'ai passé mes années lycée faire enfin même collège et tout, genre je dormais toujours genre 6 heures et suis en Ok 6 heures carrées Et même parfois genre 5h30 et tout Depuis un an ou deux euh, J'ai commencé à m'intéresser au sommeil de 8h euh, 7h Ça fait franchement la différence Donc, Voilà sur ce je vous C'est tout en Salut les gars le dimanche matin Là j'attends la voiture ou trek Je vous avoue que j'ai un peu peur Parce que mes bah, vaisseaux ça fait peur alors, première étape du trek, c'est le waterfall de Washiratan. On est passé au spot le plus haut qu'il y a en Thaïlande. Du coup, qui se situe à Chiang Mai, dans la forêt de Doi Itanon et qui atteint 2500 mètres d'altitude. Et donc, dernière étape, c'était le National Park qui s'est avéré trop désolant. En fait, il y avait beaucoup trop de brouillard. Et donc, normalement, ce parc est vraiment magnifique. Et donc, c'est un parc qui est fait en commémoration pour le roi. Donc, il y a un côté qui est pour sa femme et un côté qui est pour lui. Côté pour sa femme, il est très très fleuri, très reposant. Euh, c'est pas du tout la même vibe que son côté à lui où c'est très minimaliste, il y a moins de fleurs. C'est pas du tout la même vibe. Bon et sinon news, mieux, commence à me faire des potes. <rire> <rire> c'est de le moment, on veut pas. My name is the bull. Donc après le déj a commencé le vrai trek accompagné d'un karen qui est arrivé d'ailleurs démarré fin du moins en train de décuver donc il a commencé à nous expliquer plein de choses sur la forêt où on était d'ailleurs avant c'est une forêt qui cultivait l'opium donc le poppers et le roi numéro 9 est arrivé avec un projet royal pour arrêter tout ça parce que la cultivation de l'opium détruit les forêts parce qu'ils sont obligés de constamment brûler la forêt enfin c'est un sacré stratagème donc du coup le roi est arrivé il a dit on arrête tout et à la place il a proposé qu'on cultive du riz maintenant il y a des rizières et après ça enfin tout le long du trek il nous a donné plein de tips sur les arbres dans quels arbres on pouvait trouver de l'eau comment les reconnaître puis il nous a raconté un peu l'histoire sur les singes qu'il y avait dans la forêt là je crois qu'il reste genre une heure de marche expérience les gars est totalement différent de ce matin parce que déjà le temps est avec nous regardez comme c'est beau on va dans le village de carène what kind of, of coffee arabica arabica coffee faut attendre que ça devienne euh, rouge i like this soir et et across the road is a good italian restaurant you can see it white good... Karen. il s'appelle comme ça parce que les jeunes filles, jusqu'à ce qu'elles soient mariées, elles ont le droit de porter qu'une couleur, c'est du blanc. Et quand elles seront mariées, elles pourront porter toutes les couleurs. Tropical sleep relax. Hey, alors là les gars, je vous retrouve. On est le soir. Là, je vais aller en jardin. Je vais aller en market où on peut manger. Qui est un peu connu pour le dimanche soir. Et où il y a peut-être des trucs à acheter. Pour vous montrer mon petit outfit. Outfit. Ah, l'accent, euh, ça peur. Ça, c'est un petit débardeur, je crois. Stradivarius. Ça, c'est un pantalon Berchka, zébré. Un peu pas def. Oh euh, là. Ma petite banane. Je crois. Que c'était naked. Bon, alors là, je suis au marketplace de Waroro. Avant, j'avais pris un Uber pour aller à un autre. Enfin, il a un, mm -hmm. un grave. Il était vraiment pas ouf, il était ultra vide. Et le mec en plus parlait. Oh, putain c'est un beau celui -ci. Là je fais un petit tour de repérage et après ce qu'on reste manger. Et donc du coup le mec en plus parlait pas anglais. Et j'essaie de savoir un peu genre quel était le best marketplace. Et il me dit Waroro, oh, oh. Du coup direction waroro. Oh, oh. Il est nice mais pas incroyable. Celui où on était hier soir était plus sympa. En gros sur mail c'est genre. C'est un, un rond comme ça, et en plein milieu du rond, t'as une espèce de carré, et ça, c'est la vieille ville. Et moi, on m'avait dit, je ouais, la vieille ville, prends pas ton hôtel là-bas, prends le plutôt dans un autre quartier et tout. Moi, j'ai pris dans le quartier, mais finalement, avec du recul, bah, la vieille ville, c'est là où t'as principalement tous les marketplaces, t'es au centre de tout, donc c'est un peu plus sympa quoi finalement. Et du coup, hier, j'étais dans un marketplace au sud du carré, et super super sympa. J'ai trouvé ce chapeau. Dit, une enfin, les couleurs c'est un peu de ouf, mais genre à 4 3, je, sais pas quoi je suis en direction de Tarfai Walking District. Je suis passée devant. J'ai eu l'impression qu'il y avait pas mal de trucs. Je pense que ça peut être un peu plus nice. J'allais faire genre 4 dans enfin, la même soirée. Du coup là le dumpling, c'était censé être genre un peu peanut. C'est bon, c'est pas incroyable. Je suis arrivée dans le marketplace, il est super nice. J'adore ça. Les petits pantalons taille and et tout. Dans toute la ville, ils en ont rien à foutre du masque. Les excursions et tout, j'ai pas besoin. Et là, pour le coup, pour rentrer, ils m'ont demandé de mettre un masque. Moi, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai capté que après. Enfin, je me suis enfouflée. Je sais pas pourquoi ils m'ont pas demandé. Et il y a plein de petits sacs comme ça, trop nice. Il est cool, marché, ouais en vrai il est vraiment nice parce qu'il y a du choix et il y a des endroits sympas. J'ai l'impression que c'est un peu le plus touristique tchèque, euh, donc voilà, je pense qu'il a faire. Il y a un peu les espèces de temps, je crois que c'est des anciennes ruines qui montent à stands et il y a tout le monde qui mange, en vrai c'est plutôt euh, nice. Les gars il m'en est arrivé une bonne euh, pendant le trek cet après je me suis fait pote avec une italienne qui, euh, qui, elle fait le tour en gros de toute l'Asie, mais elle est plutôt basée à Sydney et du coup elle était hyper sympa et à la fin j'ai pas osé lui demander son Instagram quand, quand elle est du van et que tout le monde bah, s'est quitté. Genre j'ai pas osé elle aussi enfin je pense pas a pas capté et là du coup genre je tombe sur un stand qui vendait un peu du lin et tout et je me dis oh c'est nice et après je me dis vas-y on n'a pas besoin allez mi tour du coup je fais une mi tour et puis, je, une mi -tour, là, je me dis putain c'est marrant les deux personnes qui étaient dans la boutique on dirait euh, les italiennes de cet après -midi. et en fait c'était elle et du coup bah on a un peu parlé et tout et euh, finalement bah osé, je je lui ai demandé sur Insta et voilà oh mais les gars je vais taille un mango sticker ice les okay, gars c'est un petit coming back je vais vous ce que j'ai acheté, j'ai acheté euh, deux trois trucs sympas. Yuhi Donc j'ai acheté d'abord un petit euh, chapeau comme ça, trop chouette. Il est fait main. Je l'ai payé 200 bahts, ce qui vaut pas 4-5 euros, 4 euros 50. Il est pas trop chouette. Et la matière est super cool. Du coup après j'ai pris ce petit collier. Je me suis fait avec une petite chemise un peu euh, et un petit collier de coquillage au-dessus, un peu raté, Je sais pas, je vois le délire. Et elle c'est une petite bague. Elle m'a dit la pierre, la cousine de Jade, la cousine de Jeanne n'importe quoi la cousine de la pierre jade elle est verte et lui du coup il est bleu et il y a des petites perles voilà voilà et du coup mon petit chapeau et j'ai pris un petit euh, sticky rice par contre je viens de capter que j'ai pas de couvert ah si si à mon ami. ok du coup je vous montre le bob il ressemble à ça je le trouve hyper cool genre pour les îles et sinon pour faire un petit point sur la soirée alors franchement il y a pas tous les night market qui sont à faire donc je trouve que c'est grave bien fini cette journée je suis trop contente d'avoir retrouvé et les Italiennes, parce qu'elle était vraiment trop trop nice. Et euh, je pense que je vais rester en contact avec elle. Je vous ai pas dit aussi, mais j'ai pas rencontré que elle aujourd'hui. J'ai rencontré euh, deux Français et un Australien. Du coup voilà, donc tout ce petit monde. Je suis vraiment contente euh, d'avoir pris mon courage à demain et euh, d'avoir fait du coup ce petit trek toute seule. Euh, C'est pas le meilleur trek, ou alors enfin aussi, j'ai vraiment pas eu de chance à cause du temps, parce que le temps était vraiment pas avec nous. Et normalement, c'était vraiment censé être magnifique, mais là, on voyait rien à cause du brouillard Donc du coup voilà Je pense que pour une journée C'est le bon format Mais après pour trois jours On a un truc un peu plus aventure Là c'était vraiment pas euh, C'était vraiment pas aventure Et sinon quoi d'autre J'aurais bien aimé là En rentrant faire un petit tour Sur le rooftop Mais l'accueil m'a dit Que le barman qui est en charge Il est malade Du coup le rooftop est fermé ce soir Donc c'est pas grave Dans tous les cas J'ai mon petit mango Un peu de boulot Si je me motive Je reprends demain Je vais faire mes trucs <rire> Voilà Hello tout le monde euh, Je viens de me réveiller Il n'y a pas de salle de Sport dans l'hôtel mais euh, du coup c'est pas grave. Aujourd'hui je vais te faire un petit truc un peu tranquille une petite séance de Pilate. Il y a une Nala que je suis sur YouTube qui s'appelle Seine Violette. Je sais plus. Mais en tout cas, du coup, elle fait... Je crois que c'est une, une petite mannequin. Enfin, une petite mannequin. Je suis malade. Non, c'est carrément une mannequin. Et elle fait des petites vidéos de Pilates Et en plus, elle fait des exos un peu qui changent de Pamela Reif et compagnie. Moi, en fait, j'aime bien l'approche qu'elle a. genre Elle fait les exercices et ça fait travailler un peu le muscle différemment et tout. Donc, c'est intéressant. Ça me plaît bien. Je vous dirai quelle vidéo, j'ai fait. Là, je suis... Douché. Voici mon petit outfit. Et regardez, hier j'ai acheté une barrette en forme de papillon. Elle est pas trop belle. J'ai payé genre 1€. l'ai trouvé sur un petit marché. Je suis ravie. Donc j'ai un petit haut beer. Il est super joli. Et ça, c'est un petit pantalon que j'ai acheté sur un marché. Je pense que je vais mettre mon petit chapeau coloré. Aussi, si j'ai la flemme d'être. À poids, cette petite chemise. Me connaissant, je sais que ça va vite me saouler d'être peu d'eau nue, quoi. Même si ici, ça craint pas du tout. Y a pas ce truc de si tu mets un short ou une jupe ou quoi, on va se regarder un peu cheveu. Et sinon, mes petits bijoux du jour. Pas de boudoir. Enfin, j'ai mes boucles habituelles. Euh, je crois qu'elle vient d'une bijouterie. Linda. Et sinon, alors elle, c'est une euh, médaille, je crois Media. Elle c'est sur un compte Instagram que je l'ai acheté Elle est super belle, je la mettrai en barre d'infos Elle je l'ai acheté du coup sur le marché hier soir Je l'adore, elle est trop belle Et elle je ne sais pas du tout d'où elle vient Mais elle est verte pareil Le vert c'est ma couleur préférée Et j'ai mon petit sac de Raffia euh, Comme d'hab Très très coloré aujourd'hui hein. J'ai un peu l'impression d'être un clown donc le projet là, c'est que je rentre la chambre et je vais aller me faire un petit brunch. J'ai repéré un endroit qui a l'air sympatoche. Après, je vais peut-être me faire un petit massage. Un petit machin, j'espère qu'il est trop bon Le j'ai bien C'était succulent. J'ai trouvé un petit endroit pour aller faire un massage trop chouette. Comptez faire un massage juste des pieds. Mais en fait depuis que je suis arrivée, j'ai fait qu'un seul massage du corps. Du en fait, coup, bah là, je vais m'en faire. Ça va être trop Et l'endroit a l'air super cool, pas très roche. Genre c'est 500 bahts. Ça revient à 10 euros. Ça ressemble à ça, euh, l'entrée, c'était pas trop mignon. Le oh, ouais, café. C'est mon petit massage d'une heure. Voilà, on se revoit dans une heure. Alors là, les gars, le massage vient de se finir. Je suis super reposée. Il était trop bien. Je me suis même endormie. Moi, les massages, je détermine qu'il est bien. Si à un moment, je m'endors un peu, qu'il est bien. Et là, je me suis endormie. Oh, les gars, j'ai le somme de café là où je voulais aller. Il est servi. Je va choisir ça, ça a l'air incroyable. Ça aussi, il y a l'endroit, trop, trop, trop sympa. Alors, finalement, je me suis décidée, j'ai pris un brownie et je suis bien évidemment encore et toujours sur le monteur. Alors, les gars, c'est super beau. Oh. Pas du tout chocolat écœurant. Ça donne beaucoup de sûr Ouais, c'est grave un chocolat, genre, il se rapproche de ce qui là, mais en moins sucré moins est ce que je veux dire. Et là, la star est arrivée. c'est la mangue, c'est Bon, alors les gars, je rentre à pied parce que euh, le gravier. À venir et autant marcher, ça me fait digérer. On en profiter pour écouter un petit podcast. Deux options s'offrent à moi. Soit. Trop bizarre. Il vient de se passer un truc trop bizarre. Genre, la là, fenêtre là-haut. Il y a une meuf qui a trouvé un truc. Il vient de fermer sa fenêtre. C'est pas trop bizarre. Ah, je n'aime pas les gens comme ça. Là, du coup, je suis arrivée à l'hôtel. Et euh, j'ai les pieds dans l'eau. Et je pense que là, je vais me appeler un peu le bout de trois minutes. Mais vu qu'il y a. Toutes les fenêtres au-dessus de ma gueule. hyper à l'aise. je me rafraîchis juste un peu parce que j'ai trop chaud. Et il me reste deux heures à peu près. Donc, je vais décaler dans deux heures. Là, c'est la petite swimming pool. Alors là, les gars, euh, j'ai mon sac à dos qui me détruit les épaules. Après, je suis à l'aéroport. On fait à Bangkok. Il est environ en 20h. Mon avion, il est à 10h30. Et je vois qu'il y a un McDo derrière moi. Voilà. de la cette dame est fatiguée et la a faim elle va aller prendre une douche Just. Coucou les gars on se retrouve le lendemain matin je vous fais un petit débrief rapido avant d'aller au boulot il est 8h30 je suis en bas Chiang Mai, ville de ouf si vous faites un road trip en Thaïlande vous êtes obligé d'y passer si vous pouvez une semaine moi trois jours c'est un peu court parce que j'aurais bien aimé aller à Paille c'est environ à une heure et là bah, il n'y a plus enfin, ça m'aurait pris trop de temps et j'avais pas le, le temps mais Paille c'est une petite, petite ville à côté où il y a vraiment des paysages de malades et pour faire des treks un peu plus aventure un peu plus poussé Vraiment très très très beau. Si vous voulez du coup le trek que j'ai fait, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, c'est pas le meilleur. mais Je vous en mettrai un deuxième. C'est le site par lequel les filles elles, elles sont passées. On n'a pas utilisé le même organisme. Si vous voulez aussi, je mettrai le lien de l'hôtel où j'étais. C'est environ 15-20 euros la nuit et c'est genre, genre un 4 étoiles. Après si vous voulez payer genre 5 euros la nuit, donc en road trip, je vous mettrai du coup le lien de l'auberge de jeunesse que Eva et Rosalie ont été. Sinon pour les marchés, les night markets, vous êtes obligé d'y passer on trouve de tout là dedans euh, et c'est vraiment euh, sympa après voilà ils sont pas tous à faire comme vous avez pu le voir après il y a 3-4 temples qui sont vraiment sympas il y en a un qui est tout blanc je sais plus comment il s'appelle mais euh, j'ai pas eu le temps d'y aller et j'aurais bien aimé après il n'y a, a pas de secret hein, pour ce genre d'endroit il faut plus euh, chercher sur les sites il faut chercher un peu au moment où vous y êtes sur euh, internet parce que ça ça change beaucoup surtout en ce moment avec les situations sanitaires genre un coup c'est clean un coup c'est le bordel typiquement le premier night market que j'ai pas pris en vidéo où je suis passée où je me suis même pas arrêtée parce que c'était vide. et bah, il était annoncé comme être un qui était vraiment très animé et au final il était complètement vite quand je me suis pointé quoi donc voilà il faut plutôt checker euh, au moment où vous êtes dans le pays parce que ça peut euh, changer selon euh, plein de facteurs et du coup voilà si vous avez bien aimé cette petite vidéo de mon week-end n'hésitez pas à, à vous abonner voilà bisous <musique>